ben bonjour Kevin merci de nous avoir euh, rejoint sur cette vidéo ben, pour euh, m'expliquer un petit peu m'aider euh, sur euh, le, le bon réglage de, de mon simulateur bienvenue à toi Merci merci merci de m'avoir invité ben, ça fait plaisir. Voilà, on va faire une petite vidéo rapide ensemble, ben, pour que tu me, tu m'expliques un petit peu comment je peux régler correctement ben, le baquet, le pédalier, le volant pour avoir une, une, bonne, une bonne, prise en main du Simu. Du voilà, comment toi tu règles un peu ton, ton cockpit quand tu es en course. Mais il y a une question qui brûle mes lèvres, c'est, mais qu'est-ce que fait un pilote du coup pendant le confinement? Euh, bah, il fait, euh, on va dire, du sport euh, au maximum, enfin au maximum de ce qu'on peut faire, on va dire. On a, je ne peux plus aller à la salle où j'ai un coach, normalement, euh, un coach perso. J'y vais deux, trois fois par semaine, normalement là, je ne peux plus y aller. Donc, euh, je fais du sport à la maison. Et puis, euh, et en Autriche, on a un confinement qui est assez similaire à la France, à part qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de périmètre autour de la maison, donc on peut, euh, on peut aller courir euh, où on veut, en gros. Euh, si on reste, on va dire, on reste à l'écart et on n'a pas de contact avec, euh, avec les gens, et, euh, et le vélo, c'est pareil. Euh, même si ce n'est pas conseillé d'aller faire du vélo de route, parce qu'on on augmente les risques de tomber, ouais. de, voilà, de servir des ambulances, etc. Donc, euh, donc je vais courir euh, ouais, une fois par jour, ou une fois tous les deux jours. Euh, et puis, je fais du sport euh, minimum une fois par jour à la maison, avec, euh, sur un tapis, avec des poids, un ballon, euh, enfin, voilà, etc. Et puis, euh, et puis, après, on va, on va avoir un bébé euh, avec ma femme en, cet été. Donc, il euh, donc y a pas mal de choses à modifier dans l'appartement. Euh, donc, on est en train de ranger les placards, changer les placards de place, euh, voilà, aménager le bureau en moitié en dressing et, euh, pour, pour libérer une, une pièce et faire une chambre de bébé donc pour l'instant on est on a de quoi s'occuper mais bon ça, ça commence à ça commence à faire long ouais, je comprends bah déjà félicitations pour l'arrivée du bébé hein. merci et puis, euh, mais du coup, ok, l'entraînement le, sportif, euh, mais euh, au niveau conduite, est-ce que je, je vois par exemple euh, pas mal de pilotes, euh, Romain Monti, euh, euh, Norris, euh, etc., qui eux ont des simulateurs et peuvent un peu continuer, euh, voilà, à s'entraîner, parce que c'est vrai qu'on a des, euh, des des simulateurs qui sont quand même euh, bien aidant pour pour apprendre pour continuer à piloter est ce que est ce que toi tu as ça est ce que toi tu, tu peux faire ça à distance non j'ai pas de simulateur euh, j'ai pas de simulateur à la maison euh, c'est quelque chose que j'aimerais avoir on va dire à, à moyen long terme mais pour l'instant on a on est dans un appartement on n'avait pas vraiment la place et je voulais pas consacrer euh, une grosse partie euh, une grosse partie de, la, de mon bureau pour ça euh, Maintenant, voilà, ça aurait du sens, on va dire, ces, ces, derniers, euh, ces, ces 15 derniers jours en étant beaucoup à la maison et, et sans rouler, mais on va dire que pour un rythme normal euh, par rapport à la vie que j'ai, je ne ressens pas vraiment le besoin d'avoir ça à la maison. Euh, on a un super simulateur chez Porsche et on s'en sert, on va dire, professionnellement pour, pour euh, préparer les courses du WEC euh, ou les 24 heures du Mans, etc., et ou les courses d'IMSA. Euh, mais à la maison, pour l'instant, j'en ai pas. Euh, je suis en train de réfléchir, on est en train de, de voir pour faire construire une maison. Je pense que quand j'aurai une maison, euh, j'aurai la place et, euh, et j'en mettrai un. Mais c'est vrai que euh, ces 15 derniers jours ou ce dernier mois, c'est quelque chose de très exceptionnel d'être un ouais. mois à la maison sans bouger. Et c'est sûr que là, ça serait bien d'en avoir un, mais pour l'instant, euh, c'était pas le cas. Donc, euh, donc, on va attendre un petit peu et euh, prendre son mal en patience. Oui, voilà, il y a juste là qu'on s'en aperçoit. Bon, ok. Euh, et du coup, la, la, la reprise, comment tu, tu vois ça Est-ce que le, le championnat va être… Euh, bon, on a déjà vu un peu des publications qui sont arrivées, mais décalées, certains annulés Oui, pour l'instant, la course de Sebring, euh, qui, était, on va dire, la, la, qui a été la première course annulée à cause du, mmh. du virus… Euh, a été décalé à fin novembre pour le championnat d'IMSA et nous en tant que WEC euh, on devait les joindre donc euh, les rejoindre donc en mars donc celle là pour nous c'est sûr que cette course elle ne comptera pas dans le championnat mm -hmm. le championnat euh, est censé s'arrêter au Mans donc euh, était censé s'arrêter au Mans en mi juin du coup il va sûrement s'arrêter au Mans euh, le 21 septembre euh, mm -hmm. si tout a lieu comme prévu euh, mais on ne sait pas encore s'ils vont arriver à mettre une course euh, entre les deux, peut-être Spa, parce que normalement il y avait Spa en mai, ouais. euh, en fin avril, pardon. Donc euh, peut-être qu'ils vont arriver à mettre une course à Spa en Wec, euh, avant le Mans, j'espère. Ouais. Mais ça dépendra de, de la fin du confinement, comment, comment les choses se remettent en place. Euh, je pense que pour un championnat du monde, ça va être difficile parce, ouais. que, parce que les gens arrivent de partout et, euh, et vu le rythme du virus qui a. Qui est, qui est un peu arrivé, euh, arrivé et repart, on va dire, à des, des périodes différentes. Euh, je pense que ça va être compliqué, mais euh, bon, on, espère, euh, on espère avoir ça. Et ils ont déplacé le Nürburgring et le Mans, mmh. annulé les autres courses. Et puis, euh, et puis ben, on verra euh, s'ils arrivent à replacer les courses avant, mmh. avant ces deux grandes courses-là. Bon, on croise les doigts, on espère. D'ailleurs, tu parlais de, du mois de mai. Euh, je crois que tu t as prévu pour l'instant euh, d'organiser... Euh, comme pour la troisième fois, euh, euh, une, euh, des baptêmes sur le, le, le Nürburgring, avec une, pour une association, tu peux peut-être nous en dire plus Oui, ça fait maintenant euh, cinq ans, voire six ans même, je dirais, euh, que je suis de, enfin, l'un des parrains de l'association Du Sport et Plus, euh, qui est une association qui aide des services pédiatriques en France, euh, une quinzaine, une grosse quinzaine, je dirais, euh, donc, euh, donc ça me tient à cœur, enfin, ça me tient à cœur et euh, je suis très content de faire partie de cette association depuis, euh, depuis maintenant euh, plus de 5 ans et, euh, et ça fait 3 ans voilà, qu'on euh, qu organise une journée pour, euh, pour, euh, pour euh, avoir des fonds euh, pour l'association donc sur le Nürburgring, je fais des baptêmes avec une GT3 RS euh, avec un kit Manta Racing, donc euh, mmh. c'est une, une voiture qui, qui envoie vraiment sur la March Life euh, et on organise à peu près, on organise donc une journée par an. Cette année, euh, elle est prévue le 7 mai. Je ne sais pas si on arrivera, enfin, j'ai des doutes qu'on arrive à la, à la faire, mais on verra si, si ça ne se fait pas le 7 mai, on essaiera de, de la faire plus tard dans l'année. Euh, et voilà, l'année dernière, on a, on a fait, je crois, 28 ou 29 baptêmes. Ouais. J'ai fait 28 ou 29 tours euh, pendant la journée. Il a plu l'année dernière, malheureusement. Euh, donc, c'était un petit peu moins vite, mais... Mais par contre, euh, il y avait un peu de, un peu de drift et, euh, et on a on a réussi à, à lever 13 000 euros l'année dernière pour l'association. Pour donc, c'était vraiment bien et je pense que cette année, on aurait on va arriver à faire pareil, voire un petit peu mieux. Donc, euh, donc voilà, en espérant que qu'on arrive à le faire en mai, mais si on ne le fait pas en mai, on, on se débrouillera pour le faire plus tard dans l'année. Bon, bah espérons que ça soit maintenu. Merci en tout cas pour ces, ces belles initiatives. Je vous remets d'ailleurs la vidéo en haut eh bien, des deux dernières années que bah, j'ai pu faire avec Kevin, effectivement, il y a deux ans sur le sec, l'année dernière sur le mouillé. Euh, voilà, comme, il, comme dit Kevin, c'était un peu moins vite pour lui, parce que pour nous, c'était toujours aussi vite, mais euh, voilà, on a d'autres sensations, ça glisse un peu, donc euh, nous qui sommes euh, en passager, ben voilà, c'est aussi des, des nouvelles sensations pour nous. Voilà, ben je te propose, euh, ben, merci d'abord d'avoir répondu à toutes ces questions. Et, oh ben. Je te propose ben, d'attaquer, euh, voilà, donc euh, je te présente mon simulateur, c'est un simulateur JCL Simracing, avec ici un siège baquet euh, voilà, de rallye homologué, c'est un OMP TRSE voilà, ensuite euh, volant et triple écran, les écrans de, de chez Samsung et l'ensemble volant de chez Trotzmaster. voilà, le pédalier également donc pour te dire un peu Kevin euh, ben mon, mon siège baquet est posé sur des glissières voilà, on a également euh, tout l'ensemble écran volant qui peut bouger d'un seul tenant, voilà, donc euh, euh, je ne les ai pas dissociés, c'est possible de dissocier les, les écrans et puis euh, le volant, on va dire que les écrans peuvent rester fixes et après le, le volant peut vraiment se rapprocher, là c'est tout un ensemble, néanmoins euh, je peux euh, légèrement reculer, avancer ou incliner euh, le volant aussi, euh, voilà, puisqu'il est sur un support un petit peu plus bas, le pédalier, quant à lui, peut être mis euh, soit en version, on va dire version normale, soit en version GT inversée. Et puis, on peut le régler aussi euh, un petit peu, sachant que la longueur totale du, du simulateur fait quand même un mètre Voilà. Et comme tu disais, effectivement, bah, il faut plus qu'un qu appart pour mettre, euh, voilà, un simulateur aussi long, aussi large. Voilà, il faut, faut vraiment une grande pièce, une maison. Voilà. Donc, si, euh, si toi, bah, tu veux m'aider, vas-y, euh, c'est à toi bien sûr euh, non, avec plaisir euh, déjà la première règle euh, pour sentir enfin pour, pour, pour bien piloter et avoir le, la bonne, les bonnes conditions et, euh, etc c'est se sentir bien donc il n'y a pas vraiment de règle à se dire voilà moi j'aime pas faire vraiment la règle avec euh, en tendant le bras avec mm -hmm. le, le volant sous le poignet etc parce que chaque chacun a sa son style d'habitacle, de, voilà, de, de, de, de position, etc. Euh, pour donner un exemple, Richard Leeds par exemple, qui est un de mes coéquipiers en WEC, on roule avec la même voiture, on fait à peu près la même taille, et lui, quand il roule, il a le volant comme ça, on dirait qu'il roule en NASCAR. Donc, il a les bras, les bras très écartés. Euh, ah, moi, quand je roule dans la même voiture que lui, même en mettant le volant le plus loin possible, euh, je suis toujours trop près parce qu'il a, un, mmh. a une bague derrière le volant qui rapproche le volant. Donc, là, pour dire qu'il n'y a pas vraiment. Chacun doit, doit se sentir bien en pilotant, ça, c'est très ouais. important. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont, qui sont importantes, mais au final, les deux, trois petits réglages, est, euh, voilà, chacun, chacun est différent, a une morphologie différente et un, une façon de se tenir un peu différemment. D'accord. Euh, Alors, moi, si je peux te donner mon retour, parce que j'ai quand, euh, quand même beaucoup roulé du coup, sur ce simulateur. Au bout de quelques heures, j'ai euh, du coup des douleurs euh, sur la jambe gauche. Donc peut-être qu'effectivement, je suis peut-être trop plié. Je me suis déjà posé la, la question. Euh, voilà. Peut-être les jambes trop, trop pliées ou trop rapprochées. Ouais. Il y a pas mal de choses qui font par rapport au pédales. Euh, quand je, quand je, je regarde ta position, vu comme le pédalier est fait, tu n'as pas de cale-pied. Ça veut dire que ton pied est très incliné, comme ça. La pédale ouais. est ici ton pied est très incliné et tu n'as pas de cale-pied. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu, te, tu, tu retiennes ton pied, en gros, pour ne pas, euh, pas appuyer sur la pédale de frein, si tu ouais. freines avec la gauche. Il euh, faut toujours que tu retiennes ton pied et ça peut te faire, euh, peut te faire un peu des tensions, on va dire, euh, ouais. vers le tibia ou euh, dans la jambe, parce qu'il faut toujours que tu retiennes ta jambe un petit peu en, en hauteur, comme ça. Donc, euh, ça, c'est par rapport à l'inclinaison de ton cale-pied, enfin, ouais. on va dire, plancher de, de tes pédales, donc qui est, qui est comme Ça euh, et le fait que du coup tu pas de cale-pied pour ton talon, d'accord. Donc, moi, ça vaudrait mieux que j'aie mon pied limite euh, à... dans, une voiture, dans une voiture de course. Tu as le, le plancher, enfin, en dessous de tes pédales, c'est tout droit, oui. Et après, les pédales qui sont à peu près de la même position que toi, et ensuite tu peux mettre une équerre en bas pour caler ton talon pour qu'en gros ton pied il soit toujours à peu près droit ou suivant, suivant les personnes, surtout pas comme ça, surtout pas que tu retiennes ton ouais, pied vers ouais. toi, soit droit ou un tout petit peu plus en avant par rapport à en, en fait, l'alignement de ton talon et de et tes, et te, tes, tes orteils. Mm -hmm. Que toi, vu comme, vu comme est ton, ton calpier, enfin ton plancher, on va dire, des, tes pédales, ton pédalier, comme ça, tu es obligé d'avoir la pédale comme ça et tu es obligé de tenir ton pied tout le temps. ouais donc est-ce que... Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce qu'il serait mieux que mon, du coup, mon pédalier soit à plat Je pense que oui. Pour moi, oui, on roule. Il n'y a, euh, a pas de voiture. Enfin, si, si toi, tu te sens mieux comme ça, en tout cas, ça vaudrait le coup d'essayer. Si toi, tu te sens mieux comme ça, bah, il faut revenir comme ça. Mais pour moi, si tu pouvais mettre le plancher des pédales ouais. on va dire, à plat, le pédalier à plat, ça vaudrait le coup d'essayer, peut-être te faire une petite équerre, parce que là, tu vois ton équerre, enfin, je veux dire le, le, la petite partie qui remonte au bout de tes pédales, donc ouais. doit, qui est de te caler le talon si tu mets ton pédalier droit, euh, pour moi, elle est, très, elle est très en avant. Ça veut dire que ton pied, si tu cales ton talon, ton pied il sera comme ça et ta pédale elle sera encore là. Le ouais. mieux, c'est d'avoir droit, euh, parallèle ou alors d'être un tout petit peu en avant. Ça veut dire que ton talon, ils sont un tout petit peu plus vers toi que tes orteils. D'accord. Okay. Comme, comme là, mais beaucoup moins. Ok, ça marche. Moi, bon. pour moi, par rapport à ta position, c'est le, le premier truc qui me vient, euh, qui me saute aux yeux, on va dire, que, où, où je ne me sentirais pas à l'aise. D'accord, ok. Mais c'est... Oui, oui, je, je comprends. Alors, le, le plancher, c'est possible. Moi, je vais pouvoir le mettre à plat. Du coup, mm -hmm. euh, là, si on a la, le plancher qui est actuellement comme ça et ma pédale qui est comme ça, ma pédale va suivre puisqu'elle est euh, bah, elle est fixe. Elle, voilà, je ne peux pas la régler. Donc, elle, elle va, elle va être avec une inclinaison à peu près comme ça. Après, tu verras peut-être que tu peux inclin... incliner la, la plaque de la pédale. Je ne sais pas. Oui, oui, Pe euh, peut-être. Ok, ça marche. Ouais. Donc, euh... et en tout cas, peut-être le mettre un petit peu moins si tu peux faire, faire une inclinaison différente. Ok, ça marche. Ça, ça je peux. <rire> ok. Voilà. Euh, donc, ça, ouais, c'est la, la première cho chose qui me, qui me saute aux yeux, on va dire. Euh, ensuite, pour la position, euh, tu peux régler les pédales en profondeur euh, les, les éloigner comme ça euh, L'une et l'autre l'accélérateur la, la, la, et le frein, c'est toujours à la même... Euh, oui, c'est peut-être possible. Elles ont l'air d'être parallèles, donc pour moi, ça, moi, je dirais que ça, ça va. Je pense qu'il n'y a pas de, de souci là-dessus. Par contre, peut-être aussi que tu as mal à la jambe parce que tu... Enfin, euh, as mal à la jambe, on va dire que tu euh, es un petit peu fatigué au bout d'un moment. C'est parce que tu, vu les pédales et comment c'est comment fait, tu retiens ton pied toujours. Sur une voiture de course, moi je freine pied gauche, mais on oui. va dire dans les lignes droites, inconsciemment, je mets mon pied sur le cale-pied et je me cale le pied dans les lignes droites ou dans les virages oui. où je me sers du frein. Et du coup, ça te permet de te reposer la jambe et de, de poser ton pied contre quelque chose. Parce que si tu laisses ton pied au-dessus de la pédale de frein et que tu te reposes ton pied, tu vas freiner. Donc c'est pas oui. bon. Sur l'embrayage, c'est pareil. Donc si tu peux avoir un cale-pied ou alors que la pédale d'embrayage soit dure si tu t'en sers pas ou quelque chose comme ça, c'est aussi bien pour se reposer la jambe. Ok, oui, parce qu'effectivement, je suis tout le temps avec le pied, moi aussi, je freine pied gauche, du coup, euh, et je suis tout le temps avec le pied sur le frein préa, euh, et je ne le décale pas pour, pour me reposer. Après, je ne me sers pas de l'embrayage, donc je pourrais effectivement la, la bloquer pour m'en faire un cale-pied, mais oui, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est pour moi sur les pédales. Euh, après, euh, par rapport à la position, donc, le volant et le siège, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment régler euh, séparément. Il faut que tu te sentes bien les deux. Donc, euh, le, on va dire le siège, c'est plutôt par rapport aux pédales pour que tu aies le, la bonne inclinaison. Je pense que là, c'est un peu faussé avec les pédales que tu as. Mm -hmm. Si tu mets les pédales, enfin, avec l'inclinaison que tu as, si tu mets les pédales à plat, il faudra ouais. sûrement que tu te rapproches plus. Ouais, je serais plus. Plus, serai plus un peu comme ça. Voilà, exactement. Donc là, là par exemple, c'est beaucoup trop... Euh, là, c'est les jambes beaucoup trop tendues. Mmh. Il faut toujours que aies les feeling aux jambes, que tu que Tu sois euh, que aies le contrôle sur les pédales et que tu, te, que tu sois très loin d'avoir la jambe tendue quand tu freines, quand tu freines complètement. Sur l'accélérateur, ce n'est pas très grave. Tu peux avoir l'accélérateur un petit peu plus loin parce que tu n'as pas besoin vraiment d'autant de feeling sur l'accélérateur. Mais sur le frein, c'est très important. Le frein, il faut que t'es la jambe un, il faut que tu aies la jambe quand même pliée pour avoir un peu de force et, et bouger ta jambe complètement. Et, euh, et aussi que tu bouges un petit peu ta cheville. Donc en gros, le, par exemple, le dégressif, tu le fais un petit peu avec ta jambe et avec ta cheville surtout. Donc il faut que tu te sentes bien pour ça. Euh, par rapport à ton pédalier en ce moment, je dirais que tes jambes, elles, elles ont la bonne inclinaison. Elles ne sont, elles sont pas trop tendues, pas trop pliées. Mais c'est sûr que si tu bouges le pédalier, il faudra que tu rapproches le siège. D'accord. D'ailleurs, euh, je le précise aussi pour ceux qui regardent la vidéo, moi j'ai un pédalier Trotmaster qui euh, a les trois pédales euh, qui sont euh, sur la même ligne et qui ne peuvent pas euh, être dissociés, mais il existe plein d'autres pédaliers où tu peux euh, indifféremment euh, avoir chaque, euh, chaque pédale. Euh, du coup, euh, moi, quand euh, je vais descendre ça, euh, la deuxième question, c'était que j'ai effectivement, euh, Kevin, ma jambe de l'accélérateur qui est bien dans l'axe de, de ma ouais. jambe, mais la pédale de frein, bah, du coup, elle est légèrement désaxée. C'est courant. C'est courant. Malheureusement, c'est très courant dans les Porsche. <rire> pour l'instant, euh, pour l'instant, on n'est pas arrivé à, à vraiment avoir un pédalier comme. Par exemple, ce serait en monoplace. En monoplace, as un, as deux, enfin dans les monoplaces récentes, tu as un tunnel, enfin tu as deux tunnels, et les jambes, elles sont bien droites, exactement ouais. en face. De, enfin, tes pédales en face de, de, de tes hanches, on voit la, la largeur de tes hanches. Sur les berlines, c'est très souvent que, que le pédalier est sur la base d'un pédalier de série, euh, sur les voitures de course, même sur les voitures de course, mmh. ou alors qu'il y a moins de place. On a moins de place où on a l'embrayage, donc on n'arrive pas à décaler tout sur la gauche. Donc, c'est très souvent on est obligé d'avoir la pédale de frein assez proche de la pédale d'accélérateur et du coup, on a la hanche un petit peu tordue. Ouais, ouais, et ça, ça. ça c'est ce que les, les kinés nous disent quand on sort d'un double relais au Nürburgring ou, ou à Spa ou, ou sur la au Mans c'est qu'on a toujours des problèmes de mobilité de la hanche où on a une, des crampes ouais. dans la jambe gauche, c'est parce qu'on n'a pas la jambe bien droite. Ah. Euh, et euh, c'est sûr que ça, c'est bien si tu peux avoir un simulateur euh, ou une voiture de course où tu peux décaler la pédale de frein et la mettre exactement, euh, on va dire, alignée avec ta hanche, ouais. euh, C'est euh, ça, c'est sûr que c'est le mieux. C'est mieux, d'accord. Et, et vous aussi, du coup, vous avez les, les, les pédales qui sont euh, au même niveau. Il n'y en a pas une qui est plus profonde que l'autre Non, ça on, le, ça, on le change. Donc, nous, généralement, par exemple, sur la RSR, euh, la voiture est on va dire, enfin, elle est grande. Oui et non, mais moi, par exemple, je roule avec le siège. Le siège, il est fixe sur les voitures de course maintenant, ouais. avec l'homologation qu'on a mmh. euh, pour la sécurité, pour que le siège soit, ne bouge pas et que les glissières ne se cassent pas par rapport à un crash. Donc, les pédales bougent. Moi, j'ai les pédales complètement en avant. Ouais. Euh, et on a la pédale de frein avec Michael qui est un tout petit peu plus, qui est un peu décalée, qui est un peu plus en avant encore que la pédale mmh. d'accélérateur. Mmh. Parce que sinon, mmh. justement, on a tendance à à retenir un peu notre, notre jambe pour être sûr de ne pas, pas toucher le frein ouais. sans, sans le vouloir et ça nous fait mal aux jambes donc c'est pour ça qu'on a, on a la pédale d'embrayage qui, euh, qui est un tout petit peu plus haute que la pédale ouais. de frein et la pédale de frein en gros euh, plus en avant. D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà mais ça ça dépend, où, ça dépend des pilotes, euh, voilà, chaque, chaque pilote est différent mais c'est sur une voiture de course bien sûr on, on change la hauteur des pédales, enfin pas toutes mais la plupart, on change la hauteur des pédales, c'est indépendamment de... Enfin, chaque pédale a une hauteur différente. D'accord. Euh, ensuite, donc, par rapport à ton siège, euh, le siège et le volant, pour moi, si tu mets les mains sur ton volant, j'ai l'impression que tu as le volant un tout petit peu trop haut par rapport à ton siège, que tu as les mains un petit peu trop hautes. Voilà, tu es, es un petit peu comme ça. Moi, je préférerais avoir les, les mains un tout petit peu plus basses, donc soit relever un peu ton siège, soit baisser un petit peu le volant ce que, que tu préfères alors... mais il faut, il faut ce qui est important aussi c'est que quand tu tournes surtout s'il faut que tu fasses un contre braquage rapide, que tu aies assez de place pour tes coudes, par exemple moi j'ai des bras assez longs, dans les voitures de course c'est souvent que je me tape le coude dans le côté du siège ouais. alors, alors là alors... ton siège à toi c'est euh, un siège baquet mais il est, un, il est plus ouvert il y a plus de place que sur une, euh, que sur une monoplace, euh, sur une monoplace sur la RSR par exemple ou la GT3R euh, je trouve que c'est pas mal, je trouve juste que tu es un peu haut. Par contre, je vois par rapport à tes jambes que si tu baisses le volant, euh, tu vas taper dans ta jambe. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Mais, mais par contre, si tu changes ton pédalier, ta jambe, elle sera plus, tes jambes elles seront plus basses. D'accord, oui, c'est vrai. Plus de place. Mais pareil, la, la distance. La distance, moi, et... mets tes, tes mains comme il faut. Déjà, moi, je mettrais mes pouces à l'intérieur. Voilà. Euh, et ensuite, braque. Ouais, c'est bien. Tu as tendance à être un peu loin. C'est à peu près ma position, je dirais. Euh, généralement, les pilotes roulent un petit peu plus près. Euh, oui, t'a remarqué. Moins tu as besoin de force, déjà. Sur le simulateur, normalement, le volant n'est pas dur, donc tu n'as pas vraiment besoin de force. Mais sinon, quand tu es un peu plus près, tu tournes plus avec les épaules et moins avec, euh, moins avec les bras. Euh, mais par contre... Quand tu es prêt, moi je sais que j'ai toujours l'impression que je suis pas assez rapide s'il faut que je fasse un contre braquage ou je suis pas assez à l'aise. Donc, me tu as l'impression ouais. d'être un peu bloqué. Donc, je me mets toujours un peu plus loin pour avoir pour avoir un peu plus d'aisance et être un peu plus rapide sur sur un contre braquage par exemple dans je sais pas si tu perds la voiture dans le raidillon ou dans un virage rapide etc. Par exemple. <rire> et ce qui est important, bien sûr, c'est de ne pas, voilà, pas toucher tes coudes, de ne pas toucher euh, tes cuisses avec tes coudes ou le siège, etc. Ok, bah, tu fais bien de parler du redillon parce que euh, je vous remets d'ailleurs euh, en haut là la, la vidéo de mon dernier chrono euh, sur Spa. <rire> d'ailleurs, j'essaye de me rapprocher de celui de, celui de Kevin qui l'a fait de nuit et qui l'a fait en vrai. <rire> Même moi en simulateur, ce n'est pas facile, j'en suis pas loin. Mais effectivement comme tu dis dans le réveillon, ben euh, qui est assez d'abord tu prends droit tu prends gauche après ben souvent euh, je tapais et du coup comme je monte trop sur la bordure ben je sors euh, voilà je vais tout droit et j'arrive j'arrive pas à reprendre la piste voilà <rire> passe à fond Tu passes à fond Tu passes à fond je passais pas à fond, j'ai fait deux trois réglages donc euh, je suis euh, là pour le coup sur Assetto Corsa Competition qui est pour moi l'un des plus ressemblants euh, voilà, c'est euh, on ressent un peu plus la réalité. Euh, je suis sur, euh, bah sur ta Porsche, hein. je crois que tu as tourné dessus, de chez GPX Racing. Ouais. Et euh, du coup, j'ai fait deux, trois réglages. Effectivement, euh, je ne passais pas à fond. En plus, je passais en cinquième parce que j'avais l'impression de mieux tenir la voiture. J'ai fait des réglages, euh, j'ai bien peaufiné ces derniers jours. Et là, je passe en, à fond en sixième, euh, voilà, sans problème. D'accord. D'accord. Bon, c'est bien, tu as bien réglé la voiture. Oui, parce qu'avant, en fait, dans beaucoup d'endroits, alors je ne saurais pas te les, te les citer, je n'ai pas tous les noms en tête, mais dans beaucoup d'endroits, je, voilà, je perdais trop l'arrière. Donc, ben, si tu la perds trop, tu, si tu veux la ramener un peu trop, ben, je, je partais. Voilà. Elle ne tenait pas bien de l'arrière. D'accord. Ça, c'est le setup d'origine parce qu'en fait, voilà, si tu ne connais pas ce, ce simulateur, on a une version soft, on va dire, où les réglages sont plutôt lambda, une, une version un peu plus hard, où là, elle est réglée un peu plus, un peu plus dure. Mais voilà, il faut quand même l'améliorer parce que même en version dure, si vraiment tu roules fort, ben tu n'es voilà, pas optimum. Ok. okay. Euh, non, mais voilà, ouais, pour, pour le volant, euh, le volant et, et, et tes bras, pour moi, ouais. déjà, il faut se sentir bien. Euh, il ne faut pas se sentir gêné quand on tourne euh, avec euh, son ventre, ses jambes, son siège, euh, et il faut quand même ne pas être trop loin pour avoir le feeling, le, un bon feeling de du volant et, et, et euh, voilà avoir les mains tendus, les bras tendus, c'est jamais bon. Oui. Euh, ouais, Ça là, fatigue à force. Je, voilà, pour moi, là comme tête est tendance loin, mais je pense que je roulerai à peu près comme ça aussi. Si tu le montres à un pilote de rallye, il va te dire. Oh, 30 cm trop loin du volant parce que eux, ils roulent tout le temps comme ça ouais. euh, mais euh, mais je pense pour un simulateur et pour une position circuit c'est euh, c'est c'est correct bon bah, écoute euh, impeccable voilà est-ce qu'on a fait le tour je pense ouais, l'inclinaison du volant tu peux pas faire grand chose et à mon avis elle est correcte et ta hauteur ta hauteur de baquet pour moi avec le ça ça a beaucoup rapport avec les pédales parce que c'est des écrans que tu as devant toi, tu n'as pas de, as pas de, de boss au-dessus du euh, de tableau de bord on va dire qui peut te cacher la visibilité ouais. euh, donc pour moi, pour moi ça c'est tout bon et ce qui est important c'est euh, par rapport à la hauteur c'est que tu n'as pas besoin de regarder en l'air pour regarder tes écrans il faut que tu regardes bien droit ouais. euh, pas le bas et pas vers le haut juste bien droit au dessus de ton volant et pour moi là dessus c'est bien si on regarde tu as une ligne entre tes yeux et, et le mi milieu de l'écran à peu près Ouais. Donc, euh, donc moi ça c'est pas mal ouais. c'est vrai, c'est important là, ce, que, ce que dit Kevin parce que moi je l'avais avant réglé un peu plus haut et je l'aurais descendu parce qu'au bout de quelques heures de course ça me faisait mal derrière la nuque, voilà. j'avais une tension à être toujours comme ça là on, je dirais par rapport à la hauteur de ton écran et la hauteur de tes yeux que tu as tendance à être peut-être un tout petit peu trop enfin l'écran est un tout petit peu trop haut encore D tu vois encore... si, si es dans une voiture normale on va dire, ton, le, le, la hauteur euh, au-dessus, au on va dire le volant serait ici et, euh, et le tableau de bord serait là. Et en fait, tu vois la piste ou tu vois, piste, où tu vois euh, on va dire, le, le début du capot ouais. juste en -dessous, en dessous de tes yeux. Tu vois comme, comme tu es là, peut-être que tu pourrais descendre un tout petit peu parce qu'au final, tu n'as pas besoin de voir... Euh, tu vois ce que je veux dire Il faut que tu vois un ouais. peu ton, ton, ton tableau de bord et ton dash avec les, les rapports de vitesse, etc. Mais ce qui est important de voir, c'est la piste. Et là, ouais. tu vois, là où, où tu as le focus, la ligne, en fait, elle est à peu près à la, au milieu de ton tableau, ouais. de, enfin au bout de ton tableau de bord. Donc je pense un que tout tu pourrais, petit peu trop haute. Ouais, je pense que tu pourrais descendre un petit peu les écrans. Ouais. Alors là, je ne sais pas si, si on le voit bien sur la vidéo. Là, le dash, effectivement, je mmh. l'ai là pour l'instant. Et du coup, là, on va dire le pare-brise ouais. est ici. Donc, donc, est donc tu vois, quand tu montres le pare-brise, quand tu montres l'extérieur, tu es obligé de lever les bras. Alors que ouais. alors, normalement, si tu si t'imagines tu dans une voiture, tu regardes tout droit. Tu regardes en face de toi. toi tu regardes, tu, regardes, tu, regardes, tu regardes là. Ouais. Tu ne regardes pas en l'air comme ça dans ouais, une ouais. voiture. Ok, bon. Ben, ça va aller mieux parce que, à cause ou grâce au confinement, j'ai commandé un nouveau euh, volant qui a le dash directement dessus. Voilà, je vous en parlerai dans une future vidéo. Et là, c'est euh, un peu les, les volants qu'on retrouve euh, dans les LMP1. Hein, voilà, il y a carrément le, le dash dessus. Je ne sais pas si toi aussi tu l'as. Dans la RSR, on a le, on a le, on a l'écran dans le volant. Mais ce qu'il y a, c'est que le volant, le volant de la RSR, je pense qu'il doit coûter peut-être. Le, le vrai volant, il doit coûter peut-être 20, 20 000 euros, quelque chose comme ça. Ah, donc c'est euh, pour ça que pour, euh, par exemple, pour, euh, pour la GT3R, donc la voiture que tu utilises maintenant à Spa, qui, euh, qui est faite pour, on va dire, les teams d'usine, mais surtout les teams clients, euh, ils ont opté pour un volant sans, sans écran à l'intérieur parce, ah. parce que le volant coûte très cher et quand un client doit changer son volant, euh, s'il n'est pas aidé par l'usine, par ça, ça, fait, ça fait beaucoup d'argent que sur le... On va dire si on a le, le dash sur le, sur le tableau de bord. Ouais. C'est rare qu'il tombe en panne et euh, s'il faut changer le volant, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, bon, bah, nous, les prix ne sont pas tout à fait comme ça. Euh, moi, j'ai commandé euh, le, le moteur donc, qui, qui va avec. Là, il arrivera dès que tout ira mieux. Bah, C'est 1500 euros. Euh, le moteur, donc c'est un SIM euh, Cube 2 Pro. Voilà, ça te dit rien, mais ceux qui regardent la vidéo, ça va leur parler. Donc celui-là, il va arriver. Et dessus, je pose donc le volant, effectivement, qui est un peu plus gros que celui-là. Celui-là est déjà pas mal parce qu'il y a quand même 27 fonctions que tu peux régler. Donc les flashs, les phares, euh, etc. Le, tu peux régler euh, le, le répartiteur, l'ABS, euh, etc. Mais celui que j'ai commandé, donc euh, c'est le Formula euh, CSX. Euh, deux, quelque chose comme ça, il a le dash intégré et il vaut 1500 euros aussi, voilà, donc on est dans des prix euh, beaucoup moindres, mais quand même si on prend un ensemble, donc c'est un moteur, euh, c'est du moteur industriel, voilà, pour avoir des retours de force euh, vraiment qui, qui ressemblent, l'ensemble est quand même à un petit peu plus de 3000, euh, 3000 euros, on va dire 3000 euros. Ça fait déjà pas mal d'argent. Exactement, avec euh, tout le reste du châssis et tout, ça fait pas mal d'argent, effectivement. Mais voilà, c'est... Euh, c'est euh, une bonne solution. Euh, disons que quand je perds la voiture euh, à Spa, bah, ce n'est pas trop grave. <rire> <rire> C'est sûr. sûr. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses Non, je pense que, je pense que sinon, tu pas mal. Bon, ok. Ok. Bon ben en tout cas merci bien euh, ben pour cette aide euh, précieuse. Je vais peaufiner du coup les, les réglages euh, du pédalier euh, en off. Merci de, de t'être prêté au jeu, ben, de m'aider et de faire euh, cette, euh, cette vidéo. Et puis, ben, j'espère que du coup, les, les chronos vont parler. En tout cas, ma santé va parler parce que je pense que j'aurai moins mal, <rire> moins mal au, aux genoux. Donc euh, voilà, puis au moins, j'aurai une meilleure, une meilleure position de, de conduite. Et ben, un grand merci à toi. Pas de problème, avec plaisir. Avec plaisir. J'espère que tu vas améliorer les chronos et que tu n'auras pas besoin d'aller chez le kiné après deux jours de simulateur. Oui, exactement, parce que c'était le cas en plus. Quand ma kiné, elle vient me voir et qu'elle me demande ce que j'ai fait, je lui dis simplement, ben, c'est rien, j'ai fait une heure de simulateur, deux heures de simulateur, et du coup, elle me dit, mais oui, mais vous êtes un peu de travers, un peu, voilà, ben, je lui explique. Voilà. Mes problèmes de pilote. Exactement, voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, Kevin, de t'être prêté au jeu. Euh, on se retrouve, quant à nous, dans une prochaine vidéo, peut-être avec un chrono amélioré de SPA. Je vous ai publié euh, hier mon dernier chrono. Je pense qu'avec les conseils avisés d'un pilote euh, comme Kevin Estre, eh bien, je vais les améliorer et je vous posterai euh, cette nouvelle vidéo très rapidement. N'oubliez pas euh, de liker si vous a, ça vous a plu, euh, bah, de poser des questions ou de commenter euh, sous la vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine euh, explication ou dans une prochaine vidéo euh, sur ma chaîne. Bye bye Bye bye